On a pensé à une instrumentation euh, et, et d'ailleurs une musique très minimaliste. Et on a travaillé d'abord en improvisation. Et dès que les thèmes prenaient forme et, et euh, euh, se construisaient, on a commencé à établir, euh, quand je dis une partition, pas forcément écrite, mais à, à, à structurer. Le, le choix des instruments par rapport euh, euh, au, au film s'est fait euh, assez naturellement, assez vite. Thorsten, lui est joueur de hand Drum. Composing music is uh, always linked to the pictures in the mind or in the or, feelings that I would like to express so to me always my music was a, a was kind of a soundtrack to my my inner pictures on a utilisé beaucoup de petites percussions euh par exemple, des, des clochettes, des, des, des, des trois cloches, du guéro, le toy piano aussi, du ukulélé pour les scènes aussi euh, euh, liées à l'enfance, liées au jeu. C'est timeless. C'est le message de simplicity simplicité et de vivre avec nature, de vivre en unity avec nature, de vivre avec ce qui est là. Et le message that you can être heureux dans un environnement rough environment.